Bonjour à tous, euh, c'est Marie-Ly de l'équipe Coach en Mission et je vous écris euh, depuis mon sapin de Noël que je suis en train de regarder qui est décoré et euh, ça me fait sourire parce que ça illustre bien le sujet de l'audio d'aujourd'hui euh, sur l'approche court-termiste, euh, VS l'approche plus moyen-long terme. Et en fait, ça me fait sourire parce que mon sapin, euh, c'est moi qui l'ai décoré et j'ai des amis qui m'ont dit récemment « Marélie, il n'y a aucun doute que c'est toi qui as décoré le sapin, il euh, n'y a aucune guirlande qui dépasse, euh, elle ne se superpose pas les unes les autres, euh, j'ai mis juste deux trois couleurs sur mon sapin, sinon ça fait trop. » Et ça m'a fait rire que euh, les gens puissent reconnaître euh, que c'est moi qui décore le sapin parce que même lui est au carré. Et justement dans l'entreprise, j'ai un peu cette réputation de, de mettre les choses au carré et d'être quelqu'un de carré, et c'est très drôle que ça se reflète même sur mon sapin de Noël. Et justement, euh, moi personnellement j'ai plus une approche euh, moyen-long terme, j'aime beaucoup planifier les choses, mon rêve ce serait de savoir en 2023 ce qui se passe dans Coach en Mission, c'est quoi notre planning éditorial, c'est quoi notre planning ma marketing, qu'est-ce qui se passe chaque mois, combien de nouveaux clients on vise, euh, voilà, <rire> ce, serait, ce serait vraiment génial mais euh, la réalité, c'est que ça ne se passe pas toujours comme ça. Euh, surtout quand on commence un, un business, on a souvent une approche court-termiste parce que ça crée de la dopamine, ça crée de la nouveauté, ça permet d'avancer rapidement et euh, de tester de nouvelles choses. Et pendant longtemps, nous, on a eu une approche comme ça. Et euh, si vous vous lancez dans le coaching, c'est aussi ce qu'on vous encourage à faire. Parce que concrètement, euh, votre euh, réalité, c'est que vous avez besoin de décrocher vos premiers clients, que vous avez des factures à payer et euh, que vous ne pouvez pas attendre de mesurer les résultats d'une stratégie euh, pour payer vos factures. Donc vous avez besoin de résultats, de tester euh, rapidement, de tester des choses, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas et de passer à l'action. Mais euh, plus votre business va se développer... Moins, euh, vous pourrez fonctionner comme ça. Et c'est justement ce qu'on est en train de vivre en interne. Ça fait 2-3 ans, euh, l'Ingen vous en parle souvent, euh, qu'on stagne autour de euh, 200 000 euros de chiffre d'affaires, mais que euh, là, comment vous dire Parce que longtemps, voilà, on a fonctionné sur une approche euh, court terme, on a atteint des résultats, et là, on a atteint un plateau. Donc pour grandir, euh, on a commencé à tendre vers une approche plus, moyen-long terme, on a créé des systèmes en place dans l'entreprise, on reproduit ce qui marche déjà. Euh, par exemple, les sommets virtuels pour nous, on planifie un peu plus euh, au-delà de la semaine prochaine. Par exemple, au lieu de fixer euh, seulement les trois priorités de la semaine, on fixe euh, des objectifs trimestriels qu'on décline en mensuel, etc. Mais euh, dans l'idéal, c'est vraiment une approche qu'on voudrait garder parce que ça nous permet de gagner en sérénité. Voilà, on peut partir en vacances, on peut aussi créer de la nouveauté euh, dans ce qui existe déjà, par exemple les sommets virtuels pour une prochaine édition. On aimerait beaucoup rajouter un chat et être dispo euh, pour échanger en live avec vous. Euh, voilà, donc c'est vraiment quelque chose euh, vers lequel on tend. Euh, mais la réalité, c'est que ce n'est pas toujours possible de fonctionner comme ça, même pour nous. Parce que oui, on stagne autour de 200 000 euros de chiffre d'affaires, mais euh, la rentabilité et la profitabilité euh, sont pas encore là. On y travaille, on s'améliore, mais euh, on n'est pas forcément là où on voudrait être. Et ça veut dire qu'on est vraiment entre l'approche court-termiste et l'approche euh, moyen-long terme. En fait, on est passé euh, de l'un à l'autre sans transition. Et la réalité, c'est que pour avoir une approche moyen-long terme, c'est aussi important d'avoir un matelas de sécurité, parce que bien sûr, euh, c'est ça qui crée la friction, la friction en interne parfois euh, entre, pour tout vous dire, hein, entre le département euh, livraison et le département euh, vente, parce que concrètement, on a des frais fixes chaque mois, on a des factures à payer, et donc bien sûr, on a besoin, de, si on se base sur l'approche moyen long terme. Ça prend du temps euh, de mesurer les résultats d'un projet, de voir si une stratégie marche ou pas, mais nos factures n'attendent pas euh, de voir si notre stratégie a été validée ou pas euh, avant d'être payée, parce que chaque mois, on a de l'argent qui sort. Et donc là, récemment, on s'est rendu compte qu'on devait revenir un peu plus vers l'approche court-termiste, sans tout balayer, bien sûr. Pourquoi parce qu'en fait, on a besoin de créer un matelas de sécurité sur notre trésorerie pour justement pouvoir absorber euh, notre vision, pouvoir investir dans l'entreprise, dans la vision, pouvoir avoir une approche moyen-long terme. Parce que quand on a un matelas de sécurité, de la trésorerie et de l'avance sur plusieurs mois, concrètement, on est plus serein pour tester de nouvelles idées, pour voir si euh, une stratégie marche ou pas. Mais ça, tant que la sérénité financière n'est pas là, on n'est pas serein euh, pour avoir une approche moyen-long terme et on pense vraiment qu'au court terme tout le temps. Et euh, voilà, on s'est rendu compte que, oui, pour ce qu'elle est, on a besoin d'une approche moyen-long terme. On a besoin d'une vision euh, parce que nous, on a envie d'avoir de l'impact et on veut gagner le championnat, pas juste un match. En plus, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, par exemple, c'est les demi-finales de la Coupe du Monde, donc... Est-ce que vous voulez juste gagner les demi-finales ou gagner la Coupe du Monde Bah Nous, on aimerait bien gagner la Coupe du Monde. Mais pour faire ça, euh, on a besoin de gagner des matchs aussi. Sauf qu'on ne veut pas en gagner un, mais on veut en gagner plusieurs. Il y a donc un temps pour tout. Euh, et c'est la même chose pour vous. Il y a un temps pour l'approche court terme, il y a un temps pour l'approche plus moyen-long terme. Donc vous, si vous démarrez, vous avez besoin de trouver vos premiers clients vous avez besoin de créer ce matelas de sécurité. Et même si vous avez déjà euh, quelques clients, vous avez besoin d'un système récurrent pour avoir une prédictibilité pardon, et savoir ce qui se passe les prochains mois. Donc, euh, en fait, euh, quand choisir l'un ou l'autre, tout dépend de là où vous en êtes. Mais si vous en êtes euh, dans la phase de euh, court terme, euh, l'important, c'est euh, de passer à l'action. Et en fait, dans toutes vos décisions... Euh, vous devez aussi mesurer qu'est-ce qui vous apporte des résultats pour vos objectifs en ce moment. Par exemple, euh, typiquement, est-ce que vous avez besoin, si vous êtes solopreneur, est-ce que vous avez besoin d'un logiciel de gestion de projet En fait, tout dépend. Euh, si ça fonctionne pour vous, chouette, allez-y, parce que vous savez que vous voulez une équipe. Dans votre approche moyen-long terme, ok, vous, vous, vous voulez une équipe, donc vous savez qu'un jour, vous allez devoir y passer, donc autant vous y mettre maintenant. Mais si l'idée d'avoir... Euh, un logiciel de gestion de projet euh, vous empêche de passer à l'action et de mettre en place des actions qui vous rapportent des clients, euh, des résultats. Pour plus tard avoir une équipe, bah, contentez-vous du tableau blanc, c'est très bien. Si vous aimez bien écrire sur un tableau de blanc, si vous aimez bien les post-it, tant que c'est que vous, dans votre entreprise, très bien. Euh, ça marche pour vous, si c'est ça qui vous permet de passer à l'action, faites comme ça. Et le jour où vous aurez créé votre matelas de sécurité qui justement vous permettra d'avoir une équipe, très bien, passez à la gestion de projet. Tout dépend de, vos, de votre profil parfois. Euh, si vous êtes quelqu'un qui a besoin du logiciel maintenant, très bien. Mais si ça vous empêche de passer à l'action, c'est pas grave. Le moment, quand ce sera le moment, vous passerez au logiciel de gestion de projet quand vous aurez votre équipe. Donc en fait, ce que je voulais dire avec cet audio, c'est euh, c'est très bien de planifier ça vous donne euh, une vision. Ça vous permet de savoir où vous voulez aller. Euh, le fait d'avoir des rêves, ça va vous donner du courage pour mettre en place certaines actions dans le court terme. Ça va aussi vous aider à savoir euh, où est-ce que vous voulez aller dans le moyen long terme. Mais n'oubliez pas aussi euh, de voir où est-ce que vous êtes maintenant et quelles actions vous devez mettre en place euh, en fonction de vos résultats et en fonction de là euh, où vous en êtes aujourd'hui. L'approche long terme et l'approche court terme au final, je dirais qu'elles vont enfin. Et donc, si vous savez que le coaching est fait pour vous, que vous êtes coach, que vous voulez devenir coach, ou alors que vous êtes formateur en ligne, mais que vous voulez adapter le coaching à vos prestations pour aider vos clients à passer à l'action, parce qu'ils ont la méthode, mais peut-être qu'ils rencontrent certains blocages sur lesquels vous voulez les accompagner, alors l'offre de Noël est sûrement faite pour vous on vous propose de rejoindre le programme Coach en Mission à partir du mois de janvier avec un bonus spécial qui est le Mastermind Vente. L'idée de ce Mastermind, c'est justement de vous aider à créer ce matelas de sécurité, soit pour vivre de votre activité, soit pour avoir un complément de revenus, en tout cas, ou même de passer au niveau supérieur dans votre activité, mais en tout cas de gagner en sérénité. L'idée de ce Mastermind, dérouler, dérouler et obtenez des résultats, obtenez ce matelas de sécurité, gagné en sérénité. C'est euh, la vision de ce mastermind, un groupe pour vous encourager dans vos objectifs et pour ne pas être seul l'année prochaine. Ce qu'on vous propose, c'est de regarder, de cliquer sous le lien qui accompagne cet audio, de regarder la vidéo, de prendre un appel avec Lingen et juste de voir si le programme est fait pour vous. Ça ne vous engage à rien. Et au moins, ça vous permettra peut-être d'avoir des réponses à vos questions.